15 heures pétantes, donc c'est rare qu'on commence aussi aussi à l'heure, mais on, on va y aller. <rire> Disons qu'il y a encore des personnes sur le perron du musée, donc euh, je pense qu'on va. Mais je vais je vais, je vais faire l'animation pendant deux minutes pour pour laisser le temps aux, aux, aux personnes d'arriver. Euh, bah, au nom de, de toute l'équipe du Musée des Beaux-Arts, je voulais vous, vous souhaiter la, la bienvenue euh, au musée cet après-midi, euh, vous dire tout le plaisir qu'on a d'accueillir pour la première fois le festival court dans nos murs. Ça a été une semaine assez intense pour nous et je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de, de Courts métrange pour, euh, pour cet investissement et pour euh, cette, euh, cette proposition, cette, euh, cette collaboration. Au-delà de, bah, du plaisir de vous accueillir dans, dans nos murs, c'est aussi une manière pour nous de, de revisiter notre propre fonds, nos propres collections. Et j'en veux pour preuve les, les deux visites, les deux fantastiques visites flash qui vont être proposées par, par nos médiatrices tout à l'heure à l'issue de la table ronde à, à 16h30 et demain à 16h30 également. Voilà, donc Si vous avez envie de rester tout à l'heure, vous, vous pouvez suivre ces, ces visites euh, dont le point de rendez-vous se trouve sur le, sur le palier du, du premier étage et puis je rappelle toujours quand on a la chance d'avoir de, de nouveaux publics dans, dans les murs que les, les collections permanentes du, du musée des beaux-arts sont désormais gratuites donc accessibles vraiment euh, toute l'année euh, en libre accès donc euh, ça permet vraiment de, de venir au musée quand on veut pour cinq minutes si on veut, pour venir voir une œuvre, pour se donner rendez-vous c'est vraiment cet usage du musée qu'on qu cherche à, à promouvoir donc euh, n'hésitez pas à, à en profiter euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire donc euh, un grand merci aussi à, à Nicolas Martin et Simon Rio d'être parmi nous, on se réjouit beaucoup de, de, cette, de cette présence je vous donne la parole non, en vérité je ne vais pas dire grand chose effectivement. déjà, vous remerciez immensément de nous, de nous héberger ici, après on va arrêter sur les merci parce qu'il paraît que le public se lasse mais bon, je ne comprends pas, c'est pourtant rigolo et puis on a vraiment la chance d'avoir deux bêtes de bêtes de scène avec nous aujourd'hui. Je... Vous allez voir ils sont de toute façon malgré eux, ils, sont, ils restent absolument passionnants même quand ils font les sauts donc ça va très très bien se passer. Simon Rio, Nicolas Martin, inutile bien entendu de vous les présenter, vous connaissez un petit peu le, le pédigré des deux personnages et je vais vous laisser plutôt euh, euh, entre leurs mains et ça va très bien se passer. <coughs> Eh bien, ouais, bah, bah, merci encore. Euh, bon, on va redire merci à tout le monde, euh, merci au Musée des Beaux-Arts et à Courmétrange euh, d'organiser de, de, ce beau festival et de nous, de nous donner la parole pour euh, cette, euh, cette conférence donc, sur euh, les, les problèmes conceptuels et euh, épistémologiques de la décohérence quantique de deux bosons W intriqués, <rire> qui est, que nous avons prévu de faire durer 7 heures. En temps ressenti, en réalité, on est sur du 16 minutes parce que c'est un problème assez simple. Les, les sera... gens n'ont pas payé Non, non, non. non non. non, non, non, non, non, ah. non bah bon. Vous pouvez partir à tout moment. Les toilettes sont derrière si les gens se sentent malades à un moment donné. Non, non, Bref, non, euh, non. parlons sérieusement. Non, non, on est, on est très content de venir parler de quelque chose qui nous touche et que l'on travaille et qui est vraiment au centre de nos travaux avec Simon. Alors on va peut-être vous redire, parce que je ne sais pas si tout le monde est, est familier euh, avec nos, nos, nos, nos personnages publics, donc mon ancien présentateur de la méthode scientifique sur France Culture, Simon Rio qui est, Simon qui est critique à écran large, et pardon le cinéma, euh, et au Cercle, et ça fait euh, depuis euh, bon, 7-8 ans qu'on a commencé à travailler ensemble à l'écriture de scénarios, euh, de films, euh, en ayant travaillé, les premiers crash tests étaient sur les films en 48 heures, euh, quoi, moi, j'ai concours pendant quatre années, on a écrit les deux derniers ensemble, ce qui a été une façon de voir comment nos imaginaires se, se percutaient et s'organisaient l'un avec l'autre. Ça marchait plutôt bien. Et donc aujourd'hui, au point où nous en sommes, au moment où nous parlons, nous avons donc euh, coécrit un long métrage qui est en pré-production, que l'on devrait normalement tourner l'année prochaine. Nous travaillons sur plusieurs projets de série, dont deux sont euh, en, voilà, avec des producteurs et... Est assez développé, et assez abouti, et, euh, et puis voilà, bon, par ailleurs, je me suis mis aussi à l'écriture de, de nouvelles, je suis en train de terminer la rédaction d'un roman, donc voilà, c'est à ce titre-là, c'est-à-dire pour travailler justement, et pour interroger euh, notre imaginaire cinéphile, et ce qu'est l'imaginaire euh, du, du cinéma fantastique français, qu'on qu qu vient discuter un peu euh, avec vous. Pareil, euh, <rire> Non, je, tout ce que Nicolas vous a dit est vrai, et, et effectivement, c'est peut-être s'il y a une spécificité, alors que, n'est pas unique, n'exagérons rien, mais en tout cas une spécificité, nous, dans, dans notre relation, c'est que effectivement même du temps de notre activité unique de journaliste, euh, le travail de l'imaginaire, sa mise en avant, sa valorisation et son interrogation ont été, je pense, des choses qui nous ont mûs de tout temps. Toi-même, quand tu faisais la méthode scientifique, tu assurais une fois tous les 15 jours une, un, un numéro consacré à la science-fiction, ce qui n'allait pas forcément de soi, je veux dire, sur le papier pour une émission, une quotidienne d'actualité scientifique. Euh, et alors, bah, moi, pour le coup, je suis critique cinéma, donc forcément l'imaginaire vient là tout de suite. Mais, et encore, je dirais, je parce que, mais vous le savez sans doute, il y a en France une tradition de la critique savante, dira-t-on, qui n'est pas, pas toujours, on va dire, très amène avec les mondes de l'imaginaire ou qui les considère encore un peu, quoique ça s'est beaucoup débloqué euh, ces dernières années, ces deux dernières décennies, qui a tendance parfois encore à les considérer comme des matières moins nobles, euh, moins fécondes et moins riches, artistiquement parlant, euh, que, euh, que de, de beaux drames dans de beaux appartements avec des gens très laids. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il euh, y a plusieurs paradoxes et qui sont des paradoxes assez passionnants à travailler. Le premier de ces paradoxes, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la culture et l'imaginaire du genre qui est aujourd'hui euh, notamment via l'industrie cinématographique du divertissement et des séries, devenus largement majoritaires, largement, hein, je veux dire, tous les blockbusters qui sortent aujourd'hui sont au, à minima du, du fantastique ou, ou de la science-fiction, la plupart, une grosse part de la production de séries aussi, et malgré tout, cette image là continue à être reçue comme marginale, euh, considérée ou en tout cas consacrée à un public de niche, euh, et, et pas encore pris avec le sérieux que, qui pourtant en fait aujourd'hui l'industrie principale du divertissement. Donc il y a déjà une question de ce, de, qui ce premier paradoxe à résoudre. Euh, et le deuxième, la deuxième chose, et, et on va vous en parler plus avant, euh, qu'on a voulu travailler tout de suite avec Simon, c'est cette autre... C alors ce n'est pas pour le coup un paradoxe, c'est plus un constat, c'est de se dire que cet imaginaire, en tout cas du côté des, des séries et de, du cinéma, surtout du cinéma mais des séries aussi, est euh, totalement dominée depuis, euh, on peut dire, la, la, la deuxième moitié du siècle précédent par un imaginaire américain ou anglo-saxon, mais majoritairement américain. Et de se dire qu'aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de, de réalisatrices et de réalisateurs dans la salle, euh, vous savez euh, plus ou moins à quel point il est encore difficile, même si ça l'est moins qu'avant, euh, de produire du cinéma de genre en France. Euh, et euh, quand on voit euh, donc la, la, la, la difficulté de produire ce cinéma, euh, ce que ce cinéma produit quand il arrive euh, au bout euh, de la chaîne, on se rend compte que souvent, c'est pour reproduire, ou en tout cas s'inspirer de cet imaginaire euh, du genre, et notamment euh, de l'horreur, mais aussi du fantastique, qui est un imaginaire américain ou anglo-saxon. Et donc, avec cette question qui est vraiment au centre aujourd'hui de notre travail avec Simon, c'est de se dire, on, pourquoi est-ce que dans le, dans, dans, dans le pays qui a inventé la science-fiction, qui a inventé le cinéma, dans une Europe qui qui est truffé à tous les coins de rue, et puis en Bretagne particulièrement, d'un imaginaire mythologique, de légende, c'est-à-dire de fantastique, qui est absolument organique à la culture populaire et aux traditions littéraires, orales, etc. Pourquoi ce patrimoine-là, d'imaginaire si fécond et si peu utilisé et, et donc voilà, donc, alors, on, je ne pense pas qu'il faille qu'on ne va pas vous faire un somme et parler pendant des heures, je pense au contraire qu'il faut que ce soit un échange entre nous, parce que j'imagine que vous avez des questions, ça peut être intéressant de comparer vos expériences aussi et de voir comment vous travaillez cet imaginaire, mais depuis le début, sur le premier long-métrage, qui n'est pas celui-là qu'on avait écrit, on est allé puiser, c'est une histoire de, de, de chasse à l'homme assez violente, euh, qui est, qui, où on est allé chercher une mythologie qui traverse tout le nord de l'Europe, d'ailleurs de la Bretagne jusqu'au jusqu pays scandinave qui s'appelle « La chasse sauvage euh, ». Le long métrage que nous sommes en train de pré-produire, euh, lui, va travailler l'imaginaire ou le traumatisme plutôt de, de l'occupation euh, euh, en, suivant, en suivant une famille juive qui essaie de se, se, se cacher et, et, et, et ce que c'est que la, la transmission de la mémoire. Donc voilà, donc en fait, on, et, on, et on essaie comme ça de se dire, et surtout, et là aussi, on, je, je le dis dès le départ, pas, euh, pas du tout et surtout pas, évidemment, dans une sorte de, de sens un peu rance de, de, de nationalisme de l'imaginaire, en disant « on va raconter des histoires françaises !» C'est vraiment évidemment pas ça, mais c'est de se dire « Mais ce, ce, vraiment, c est, c est, ces mythologies locales euh, sont tellement riches, pourquoi est-ce que euh, finalement, y a pas, euh, ce, ça ne produit pas euh, le cinéma de genre ou d'imaginaire que ça, serait, euh, ça, ça, ça pourrait susciter ou pourrait produire ?» Oui, pour, pour prolonger ce que tu dis, c'est tout simplement constater qu'on a en nous et avec nous et autour de nous un terreau qui est incroyablement fécond, et, alors, qui est le nôtre, à nouveau, pas du tout dans une visée euh, identitaire à deux balles, hein, euh, au contraire, mais je veux dire, il y a une logique symbolique, euh, culturelle, historique, euh, qui fait que, naturellement, on, on, on est appelé, je crois, ou on doit travailler ces motifs-là, pour les remettre en question aussi, d'ailleurs, hein. il ne s'agit pas uniquement de dire, bon, eh bien, Nicolas Martin et Simon Rio, vous proposez une anthologie sur la vouivre, mais de se dire, tiens, euh, c'est en nous, ça fait partie de notre histoire et il y a donc mécaniquement, presque organiquement, des choses à travailler, des puissances à tirer de là. Et, et oui, nous, c'est quelque chose pour des raisons assez assez parallèle similaire aussi parce que euh, moi par exemple je vais vous dire tout simplement euh, j'ai grandi dans une ville de 10 000 habitants quand on grandit dans une ville de 10 000 habitants l'imagination c'est un bien précieux euh, et non et, mais, et puis surtout mais j'étais donc c'était en Bourgogne ou euh, qui est mais comme tous les comme énormément de patrimoine en France qui est riche d'histoire d'anecdotes et où j'étais à la fois j'étais sidéré de constater leur richesse puis de voir comme ça ça m'excitait quoi comme ça me stimulait et en même temps de voir que c'était réduit à une part congrue, regardé avec beaucoup de mépris, souvent renvoyé à ce qu'on appelait la littérature régionale, au mieux, et alors qu'il y avait, il y avait des, des potentialités incroyables, des, des lieux ahurissants, et, et voilà. Et puis surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, le genre tel qu'on l'aime, euh, tel, tel, tel, tel qu'on a envie de le défendre, euh, l'imaginaire, euh, là aussi, euh, c'est un peu des, des topos, mais l'imaginaire est évidemment euh, politique. La grande science-fiction, elle est... Euh, moi, ça a été ma porte d'entrée pour la philosophie, par exemple, pour les sciences aussi, c'est parce que, que j'ai continué à dire de la science-fiction, j'ai continué à m'intéresser aux sciences. Bref, elle nous parle de nous, elle parle, de, elle, elle parle à notre inconscient collectif, elle parle de nos traumatismes communs, donc elle raconte notre histoire. Hein, et quand on quand on déploie cet imaginaire-là en utilisant des codes qui sont finalement des codes qui ont été importés, il y a une sorte de, de, de paradoxe. Alors, est-ce qu'il faut, est qu faut accuser immédiatement le cinéma ou la production française d'être trop frileuse, ou de dire, ah ben oui, mais regarde, tel film de zombies américain, ça fait 1,5 million d'entrées donc fais-moi un film de zombie à Paris. Bah, moi, je, je, je, aujourd'hui, je, je, je le dis un peu de manière pro, provocatrice, mais un nouveau film de zombies à Paris, en France, etc., pff, Offrez-moi quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Euh, non, mais vraiment, il et je, je, et y a plein, plein d'autres histoires à raconter. Et on peut même trouver des histoires de morts qui reviennent à la vie dans, dans, des, dans, dans, dans des légendes. Donc, utiliser ce terreau-là pour nous parler collectivement. Et, et peut-être que la clé, ça, c'est une question qui reste ouverte, mais la clé de, de, qui, qui explique qu'aujourd'hui, le cinéma de genre en France fonctionne, on ne va pas se mentir, pas très bien en salle. Hein. Euh, ce qui fonctionne très bien, c'est les grosses franchises américaines, c'est les machines à popcorn, les Conjuring 7, les Annabelle 18 et consorts, qui sont euh, des films en général épouvantables en termes de, de production et, euh, et en termes d'imaginaire. Et, ben, et quand, quand on essaie de dupliquer ça sur du cinéma français, effectivement on se retrouve avec des, des plus petits scores et on se dit que peut-être que si on arrivait à développer un cinéma qui nous parle plus, qui, nous, qui raconte notre histoire et qui, qui, qui va toucher là où ça fait mal dans nos traumatismes, dans nos mémoires collectives, peut-être qu'on peut essayer de toucher ou de concerner un plus grand public. Je, je suis d'accord. Moi aussi. <rire> Euh, est-ce que vous souhaitez est -ce vous souhaitez qu'on commence à échanger tout de suite oui, est-ce que oui, vous avez des, des questions, questions des, des insultes on peut chanter. on peut se mettre à chanter ah, Non, Non non non non on ne peut pas non. on ne peut pas c'est non Ouais Nous non plus on vous connaît pas mais on vous aime beaucoup déjà Alors vous avez parlé Une question de fiction ou pas Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question Dites-moi. Non, non, mais je, je, je, en plus. Une je... étrangeté de science-fiction avec ah, une beauté esthétique Bien sûr Bien sûr que si Ah, Mais évidemment, bien sûr mais alors, mais je, vais, je vais vous dire et je vais vous répondre là aussi avec un, un, un petit truc de, de, un chouïa provo provocateur. Il y a aussi euh, et, euh, une, une sorte de tradition euh, dans euh, l'histoire du cinéma français euh, après la nouvelle vague, de se dire, non mais l'image, c'est ça nous intéresse pas en fait. On va vraiment euh, euh, filmer... Euh, pas, pas, pas illuminer les décors dans des appartements en lumière naturelle et on va avoir des films qui sont plus gris que la vérité euh, et, et c'est quelque chose d'assez culturel parce que c'est une forme bon, on va pas refaire de l'histoire du cinéma essayer de, de formaliser Simon pourra préciser ça mais on au part. contraire ou pas non non mais au contraire on voit le, le, le, le, le le, le, la photographie dans l'imaginaire est essentielle, l'esthétique est essentielle. Là, Quand on voit euh, bah, bah, tous, les, tous, les, tous les, les films passionnants qu'on qu voit depuis euh, la sélection, on est évidemment extrêmement sensible quand il y a euh, ce travail sur l'image. Et l'imaginaire est précisément euh, un espace dans lequel euh, on doit se soucier peut-être encore plus de la façon dont on va représenter le fantastique euh, et de la façon dont on va susciter euh, la peur, l'interrogation, le malaise. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout français, mais, euh, mais qui, moi, l'un des, des derniers films qui m'a vraiment foutu la pétoche au sens propre du terme et où, et où j'ai été très très, très curieux et, et, et intéressé par la photo, c'est la Buella de, de, de Paco Plaza qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient s'occuper de sa grand-mère, qui vient de faire un AVC dans un appartement et la grand-mère est fout un peu la trouille, et en fait, la grand-mère fout un peu la trouille, mais ce qui va foutre le plus la trouille dans ce film-là, c'est l'appartement et la façon dont il est filmé. Et, euh, et, et c'est la mise en scène de cet appartement, la façon dont il triche avec la disposition des pièces, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, euh, l'appartement change de disposition au cours du film, la, la, la, la chambre de la grand-mère change de place, la chambre de la fille change de place, et donc, comment on joue avec les codes visuels pour réussir à créer un univers visuel singulier qui va s'appliquer à cet univers de l'imaginaire, et donc créer et susciter euh, les émotions qu'on cherche à provoquer. Oui, alors on, on va peut-être pas refaire, parce que nous n'avons pas le temps, et, et peut-être vous pas l'enviez, vous auriez peut-être raison, euh, de refaire, on va dire, toute une histoire du beau, et de qu'est-ce que c'est que le beau en art et au cinéma, mais effectivement, euh, l'étrange, l'horreur, euh, tout ce qui peut être dérangeant, troublant, abominable, je, je crois pas du tout que ça se retranche de l'histoire de l'art, ou que ça n'est pas à être appréhendé en, en termes de beauté, et, oui, en termes de beauté, euh, tout simplement... n'a pas vu, c'est ce qui est unique, on n'a pas encore vu ce on vous demande là. Il y, y a plusieurs définitions. Alors si vous voilà. voulez qu'on fasse en plus de l'histoire de la littérature et qu'on parle du fantastique, selon Ça va d'Europe, se peux, mettre. méfiez-vous, j'ai failli être prof de lettres pendant très longtemps, donc... Euh, ne le lâchez pas. Donc si vous voulez, moi je, je suis prêt à me battre. Hein. Non, bien sûr, mais... Mais, mais oui, oui, c'est une recherche, moi c'est un terme que j'aime beaucoup, de la singularité, euh, absolument, et, et qui... Euh, mais, mais qui ne me semble pas être, être indifférente ou insensible aux questions... Du beau, de l'art, et, euh, et je veux dire, ça n'est pas... Il euh, euh, y a... Y a de, euh, on va y arriver. Un, un certain Rimbaud... Tu que je quelques consonnes S'il te plaît. ne a pas toutes. Euh, non, mais un, un certain Rimbaud nous a rappelé qu'une charogne, ça pouvait être très joli et très singulier. Donc, euh, oui, bien sûr. sûr ouais. oh, c'est pas grave. C'est ah, dur, c'est dur. Mmh. Je suis fatigué. Ouais. Euh, bah, bah, oui, une, une question. Qu il y a, on a un camarade avec beaucoup de réalisateurs. Moi, j'aimerais bien vous entendre, les réalisatrices et les réalisateurs, savoir comment justement vous constituez votre, votre imaginaire, votre univers dans, dans, dans ce contexte-là. J'aimerais bien aussi entendre notre camarade Laurent Hacknin, qui est ici, qui est un, un critique ciné de talent, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, signe un excellent papier d'analyse sur Alien dans une monographie qui sort le 18 novembre, que nous avons co avec Simon Rio et que vous pouvez toujours précommander en ligne. <rire> Monsieur. Euh, oui, bah, pour, euh, Bonjour. C'est euh, bah, super, bah, super de vous voir aussi. <rire> ouais. Non, si vous parliez de l'image et euh, finalement dans, dans le cinéma, ou en tout cas, euh, voilà, peut-être un manque d'originalité, ou en tout cas, un manque de créativité dans, dans le cinéma, et je trouvais que, en fait, ces dernières années, là où j'ai trouvé vraiment une créativité dans mon image, le... c'est dans la grande mm -hmm. <rire> cinéma. Euh, si on devait faire un parallèle entre euh, la créativité aujourd'hui, enfin, on vient euh, dans ces dix dernières années sur la SF ou une fantastique sur la bande dessinée. J'ai l'impression quand même que le terreau, euh, vous parliez de euh, la fertilité de ce terreau. Enfin, moi en tout cas, j'ai euh, vraiment l'impression qu'il est là. Et que la bande dessinée n'est pas forcément. Euh, je, je, je, vais, je vais dire un mot, parce que vous, vous, vous pointez quelque chose effectivement très intéressant. Alors Évidemment, il ne vous aura pas échappé que l'économie de la bande dessinée et du cinéma n'est pas tout à fait la même. Mais néanmoins, par exemple, dans la série, euh, des imaginaires non exploités et des choses qu'on a quasiment oubliées collectivement, alors qu'à l'international, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans l'histoire de la science-fiction, euh, du cyberpunk, etc. C'est que quand même, euh, moi je l'ai vu, il était là le, le week-end dernier à Bordeaux au Festival Hypermonde, on est le pays qui a créé Métal Hurlant. Metal Hurlant, ça a été le renouveau... Mais vraiment, ça, ça a ouvert une porte à la science-fiction, à la science-fiction, à des auteurs et à des autrices majeures de la SF, ça a renouvelé l'imaginaire de la SF. Metal Hurlant est une légende aux États-Unis, ça a été pillé dans tous les sens, et nous, on n'en a quasiment rien fait. Et on a presque oublié que ce magazine, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un magazine de bande dessinée qui a été créé par les humanoïdes associés, par Jean-Pierre Dionnet... Et, euh, Drouillet. et Drouillet voilà, et, voilà, et j'oublie le troisième qui a été créé et en 76 euh, oui bien sûr et qui, a été, qui a été créé en 76, 76. et qui pendant très une très bonne année 76 pour lui 20 euh, oui, il y a des, des produits à lente, à lente maturation. Euh, et donc, euh, dans tout ça, donc 76 et pendant une petite décennie ou une grosse décennie, en gros, ils vont littéralement réinventer complètement les canons visuels de la science-fiction, ils vont la révolutionner. Euh, et justement, on parlait de différentes influences. Euh, ben là, c'est ce qui est très intéressant à voir. Quand on regarde un peu ce qui se fait en BD dans les années 70 plus ou moins autour de la SF, et ce qui va se faire avec Métal Hurlant, mais aussi en Europe en général, hein, c'est <coughs> que tout d'un coup arrive cette science-fiction dans laquelle il y a des mondes qui sont vieillis. C'est-à-dire qu'on est, attention, non pas qu'il n'y avait pas de la SF inquiète, évidemment, et anticipatrice, flippée, mais voilà, moins graphiquement, mais surtout, quand bien même il y avait inquiétude dans de la création de SF, euh, on était quand même toujours très souvent, encore une fois, hein, je vais vite, je fais grosse généralité, bien sûr, mais on était quand même très souvent dans un monde où il y avait de la prospective où on crée des choses, c'est-à-dire que s'il y avait une menace qui arrivait du futur, c'est parce qu'on avait inventé quelque chose de terrible. Dans le monde, dans les mondes de métal hurlant, la catastrophe est advenue, elle est advenue il y a longtemps, et il n'y a pas à discuter euh, de son arrivée, et ça c'est quelque chose qui change beaucoup de choses, il faut voir les... Enfin, je veux dire, les, les planches de Druyé, où on sent qu'on est, est dans des mondes qui sont totalitaires, où l'ont été. Et, et voilà, cette espèce de, de science-fiction vieillie, européenne, ça a été un choc absolu. Et donc j'en profite, tu disais que voilà, on, beaucoup de gens, hélas, on n'a pas bien entretenu la mémoire de Métal Hurlant, et sa célébration aussi. refais la transcription en, en, en, dans, dans, dans l'univers oh. cinématographique. Oui, que, et j'en profite pour rappeler que euh, Métal Hurlant, euh, bah, ceux que ça intéresse, vient d'être relancé. Oui. Euh, et c'est une assez belle publication, ils, ont, ils publient quatre numéros par an, euh, depuis quelques mois et le concept et je trouve vraiment cool parce qu'ils alternent un numéro de création originale contemporaine et un, bien un bien. numéro de, reprend, de reprise des, euh, des anciennes publications ce qui est d'autant plus important euh, pour tous ceux qui voudraient un peu se pencher dessus que bah, il y a, il ya un an si vous voulez retrouver des bd pu publiés en métal hurlant ça n'était pas toujours une évidence il y en a beaucoup qui étaient devenus rares, indisponibles Enfin, euh, épuisé, quoi. Je ne sais pas pourquoi je vais vous faire autant de synonymes. Mais bref, c'est très intéressant et très important de voir que cette publication renaît. Et moi, je suis un peu triste de voir qu'elle ne qu l'a pas excité. Enfin, ça fonctionne, attention. Hein, mais je veux dire, moi, quand j'ai vu que ça arrivait, j'étais comme un fou. J'aurais pu, pu écrire des, des heures dessus. Et on n'était pas si nombreux dans ce, dans ce cas-là. Et, et c'est un exemple, effectivement, d'une matrice comme ça euh, qui, qui a bien marché. Et, euh, et, euh, et Metal Hurlant est cité vraiment par certains des, des, des plus grands réalisateurs. Euh, ben, Tarantino adore Metal Hurlant connaissent métal hurlant métal hurlant est connu il y a une déclinaison américaine de métal hurlant qui elle ne s'est pas arrêtée et continue à publier régulièrement aujourd'hui euh, voilà c'était voilà ça ça, ça, ça, ça ça répond par le biais et un peu par la chicane et au aussi frein à main et aussi. Oui, mais alors et alors justement oui, moi j'avais un peu envie de continuer. Alors moi je, je je suis non mais de poursuivre ce que vous disiez. Et effectivement il y a dans la BD comme ça de, de, de super frémissements ou des très beaux surgissements. Il y en a aussi dans la littérature, la littérature de SF en France. Si hélas, elle elle n'est pas aussi lue que que. que on va dire que d'autres œuvres. Euh, elle est, je trouve, d'une richesse, d'une intensité et d'une créativité justement qui sont assez admirables. Et, et on doit tous un peu s'interroger collectivement. Je, enfin, je nous mets aussi dans la barque sur comment se fait-il alors que ce sont des œuvres, je veux dire, qui, qui sont des œuvres qui sont accessibles, qui sont riches, qui sont en prise absolue avec ce que nous vivons tous les uns les autres. Euh, comment se fait-il qu'elle demeure encore des littératures d'initiés? Mmh. <rire> Mmh. Un euh, ah, Damasio. Euh, en bande dessinée. Enfin, en bande dessinée, mais la, la difficulté, ben, il a d'adapter en diminuant les personnages. Mais il y a un vrai boulot d'adaptation, justement, qui est très bien. Mais oui, mais c'est un super bon exemple. C'est assez intéressant ce que souligne Simon parce que, parce que effectivement la science-fiction littéraire en France a à peu près le même problème que le, que le cinéma de l'imaginaire. C'est-à-dire que euh, quand vraiment quand on commence, par exemple, quand on a un auteur pas tout jeune mais qui se lance dans la littérature et qu'on regarde les ventes de science-fiction, en France c'est simple. Le livre de science-fiction le plus vendu chaque année, quasiment tous les ans depuis 20 ans, c'est d'une. Voilà, tous les ans, c'est d'une. D'une est vendu, vendu, vendu, vendu, vendu. Et euh, les chroniques martiennes de Bradbury juste après. Ouais, en termes de modernité, euh, bon, moins moins ouais, ouais, ouais, Et, et c'est d'autant plus terrible que, oui, moi je vois par exemple ce que sortent à chaque, à chaque rentrée littéraire, parce que les, les pauvres, ils se plient au, au rituel sacrificiel de sortir des livres pour les mettre au pilon. Euh, mais quand vous voyez par exemple ce que sortent encore cette année au Diable Vauvert ou le Bélial, mais je veux dire, vous dessus, il y a vraiment de très très belles trouvailles. Moi je, je crois que c'est au Diable Vauvert qui sort ces jours-ci, je crois que c'est le 16 octobre, je ne sais plus si ça se trouve, je me trompe, non mais c'est vraiment, c'est début octobre, 7 ou 16 octobre, un livre qui s'appelle L'Homme Canon euh, ben moi je suis sidéré de voir que j'ai des confrères et des consœurs euh, de journalistes littéraires qui ne sont même pas penchés dessus alors j'ai envie de dire, alors c'est un texte qui sur le, dans la forme est un peu est très, très étonnant, euh, qui passe de quelque chose qui pourrait ressembler à une pièce de théâtre pour devenir une série de monologues puis repartir un petit peu sur la narration plus conventionnelle et qui en gros se veut une espèce d'allégorie de nos sociétés... Euh, post-confinement encore très très tenu, très encadré, euh, très soudain devenu extrêmement normative. Et donc dans ce cadre-là, un type arrive à la gare SNCF et il attend un train. Et le train n'est pas annoncé sur, ce, sur, le, sur le cadran, et tout le monde se demande que ce que fout ce type-là, et tout le monde commence à soupçonner, ce... enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Et là où moi j'étais sidéré, c'est que c'est un texte qui est court, comme je le disais, extrêmement accessible, qui a une sophistication dans la forme, qui on va dire pourrait tout à fait, euh, je, je vais dire ça méchamment, mais euh, faire la blague auprès de, de journalistes littéraires qui, qui, qui d'habitude ne toucheraient pas de la science-fiction, vous voyez. Euh, et bah pourtant, non, ça ne prend pas... Ça, ça... Enfin, je partageais cette émotion qui m'indigne. Qui Laurent, livre-nous ton analyse justement de, de ces paradoxes dont on parlait. Moi, j'aimerais bien t'entendre sur comment, comment tu comprends, toi, cette industrie de l'imaginaire et du cinéma en France Parce avec ce ces paradoxes. Par ce paradoxe de ce que j'ai pu vivre, à la fois comme critique et universitaire, euh, et ça vient peut-être de cet esprit, enfin, de cette théologie française assez lourde et qui est assez ancienne, qui est assez paradoxale pour reprendre votre terme, euh, et que j'ai pu vraiment ressentir, qui est de considérer, qui serait considéré, je parle par les instances de légitimation en général, mmh. l'université, euh, bon, que euh, l'imaginaire serait politiquement, là c'est un discours politique, euh, serait, pour reprendre une vieille phraseologie euh, des années 60, 70, serait démobilisatrice. C'est-à-dire que par rapport à des luttes euh, sociales, idéologiques, il faut passer par la case du réalisme mmh. pour représenter l'univers sur l'écran tel qu'il est, bien sûr c'est une fiction, mais tel qu'il est, parce que là c'est mobilisateur. Et à l'inverse, ce qui est voilà, de l'imaginaire serait donc démobilisateur. Et donc, ça voudrait dire que le réalisme serait gauche, l'imaginaire serait droite. Ce qui est une imbécilité totale, Total. et bon. Mais vraiment magistrale. Voilà. Mmh là. Vraiment, on la ressent je, on m'a expliqué à l'université que, euh, prenant des outils de théoriques pour analyser, euh, je ne sais pas l'imaginaire, on euh, début sur un plan on m'a expliqué que euh, euh, Jung, tu, tu utilises Jung, mais ça va pas Jung c'est de droite, pas ouais, c'est gauche pardon, oui. on en est enfin, encore dans oui. ces clivages le résultat des cours c'est qu'il y a eu toute une école du cinéma français qui, qui n'a pas eu lieu que du coup certains réalisateurs se sont mis à copier les seuls modèles qu'ils avaient c'est d'ailleurs le modèle américain via les VHS. Pendant, pendant, il y a une, ce que appelle la génération VHS. Mmh. C'est-à-dire qu'il essaie de reproduire ce qu'on a vu dans les vidéoclubs clubs, et bien sûr, pas bon parce que ce n'est pas notre euh, imaginaire. Bah, le, bah le, le greffon ne prend pas, en fait. Mmh. En s'entrant dans le réalisme. C'est-à-dire, on va prendre euh, une campagne, euh, une ville, quelque chose de très réaliste. Des sauterelles. Des sauterelles. Alors, ça, je veux dire, ça, la nuée, c'est superbe, C'est superbe, mais c'est l'exemple type. Sur un plan totalement scénaristique, c'est un film totalement classique. C'est un drame agricole social français. Non, bien sûr. Un drame social, simplement, hop, on le fait basculer. Et là, Ouais, qui est magnifique qui ouais. euh, un autre qui s'appelle Jackie Caillou, pareil, qui est ancré comme ça dans le terroir, mais aussi des films urbains qui vont arriver avec des histoires de brume en ville et qui sont qui commencent toujours d'une manière très concrète, comme si euh, le, cette oblique. Je trouve ton analyse très pertinente et tout à fait intéressante. Merci Laurent. Mais je suis assez d'accord avec toi et effectivement on sent, euh, moi j'ai le sentiment que la situation n'a plus rien n'a ben plus rien à voir, n'est plus tout à fait celle qu'elle était il y a encore 10, 15 ans ou euh, 16 ans quand j'étais ado, euh, tout simplement où, où je veux dire c'était... Ouais. C'était impossible d'envisager de, que des Français fassent du genre. Et puis on a eu les French Freyers. Et, et y il y a eu aussi ce moment qui était assez étonnant dans la production de genre française où on sentait que si on ne faisait pas du greffon anglo-saxon, il fallait aller dans quelque chose. qui, On se légitimait par l'absolue horreur qu'on proposait, par le malaise total qu'on proposait aux spectateurs. Martyr serait un peu, on va dire, le maître étalon de, ce, de, de cette mouvance-là. Oui voilà, encore que Haute Tension a encore tu vois, un tempo un peu de slasher. Haute Tension est enfin, un remake de maniaque. Hein. Oui voilà, mais je veux dire c'est que ça reste un film de divertissement. Ouais. Martyr, euh, Martyr, il y a un moment je veux le pop-corn, il a un goût de rance. Et, euh, et, et, et et donc et c'était à mon sens une impasse, parce que je ne pense pas qu'on puisse espérer fédérer et créer de l'électricité, de l'enthousiasme. Je ne parle pas de la qualité des films, hein, là, je suis presque un peu, un peu stratège. Mais je ne pense pas qu'on puisse euh, fédérer un, un, une culture populaire en disant genre eh « les gars, on va vraiment passer, mais le pire des mauvais moments. » ça va bien se passer. Ouais. Euh, et effectivement j'ai l'impression que voilà, ça, frémit, ça frémit un peu quand je vois qu'un film comme Vesper qui est sorti ouais. il y a quelques semaines Allez voir Vesper, est, est, est une coproduction française et avec des coproducteurs que nous on a eu la chance de rencontrer qui étaient véritablement investis. Quoi. Ils n'ont pas, euh, pas mis un bout de minimum garantie pour avoir une ristourne quelque part ou rien. C'était un projet qu'ils qu coportaient euh, et et je vois à quel point le film est justement puissant en matière d'imaginaire, de création d'un monde, euh, d'invention de code. Euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe effectivement. Il y a 200 000 entrées par ailleurs, ce qui n'est quand même pas non plus, compte tenu de l'exposition, c'était oui. si dans plus de 300 salles, et ils sont restés 4 semaines dans 300 salles et ils vont faire 200 000 entrées, ce qui n'est pas complètement dingue. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de savoir comment vendre, au sens, bah, il faut bien vendre et proposer, donc attiser les imaginaires et, euh, et la couverture médiatique. Elle n'est pas, pas très très présente. Oui, mais alors là, je pense qu'il y, y a un problème, parce qu'on aura, on aura vite fait, euh, et, et c'est en partie vrai, hein, euh, d'accuser les, les, bah, les médias de reproduire le, le paradigme intellectuel que tu disais. Oui, où effectivement, on te dit que euh, l'imaginaire, c'est le commerce, c'est américain, c'est capitaliste, c'est caca. Euh, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a un problème plus profond et qui est tout autre aussi, qui est de... de de culture, vraiment euh, presque industrielle, de partage des œuvres. Toi tu l'as vu notamment à la méthode scientifique, je me souviens au début de l'émission, où tu as dû aller batailler pour aller voir des éditeurs, pour leur dire « Mais les gars, et tous les 15 jours, il y a une heure d'antenne sur France Culture, une énorme, donc avec un potentiel d'écoute très important. » Et effectivement, on a aussi créé du coup, paradoxalement, il y a plein de producteurs, créateurs, éditeurs, curateurs spécialisés dans les imaginaires, qui ont pris l'habitude de s'être retranchés et qui ont créé aussi une culture, un petit peu, qui se veut comme une contre-culture, alors que je pense qu'on doit absolument essayer d'en ouvrir les portes, on a un peu trop pris l'habitude de vivre dans un jardin carré. Et, euh, jardin et carré. Pour, pour rebondir là-dessus, et puis ensuite je crois qu'il y a une, une, une question là-haut, ce qui est aussi intéressant dans ce qui s'est passé avec les French Frayers, c'est que compte tenu de ce contexte, ça a créé un cercle vicieux, qui est de dire, bah voilà, nous on va faire notre premier film en France avec pas beaucoup de budget et on va proposer un truc hyper radical mais qui parle immédiatement aux américains parce que derrière notre ambition c'est d'aller tourner à hollywood et ils l'ont toutes et tous fait quand Farage a fait revenge elle tourne en anglais et elle tourne en anglais parce qu'elle a envie de se casser parce que ben, plus personne veut rester parce que c'est difficile et qu'on n'a pas de beaucoup de budget qu'on n'a pas de moyens et que quand on arrive enfin à sortir un long métrage ben, on fait on fait euh, de 150 000 entrées au mieux au mieux au mieux les french vous faisait souvent 40 50 000, c'était très dur donc euh, donc ben, évidemment dans ces conditions là on n'a pas envie de rester quoi mademoiselle oui Madame. Mais non, comme vous y allez, la jeunesse est éternelle. Bonjour. D'une invasion. Nous aussi, même si ça ne se voit pas. Veilleux. — mais mais Nous vous en prions. — Je suis fan des revenants. Vraiment, j'aurais adoré le mettre encore plus, mais je aussi parce ce que c'est pas. Et les États-Unis ont récupéré et ont en fait un truc sans... Enfin, avec aucun intérêt, parce qu'ils ont fait un, oui, un, ouais. un truc... — Oui. Ouais. Ce, ce, ce qui est intéressant, à mon avis, dans ce que, ce que vous soulignez, c'est qu'il euh, y, y a effectivement... Moi, moi, moi j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver euh, à un système euh, qui est... Qui, qui, qui, je ne sais pas s'il va imploser, mais enfin, en tout cas qui est en train de tirer vraiment, vraiment sur les coutures, parce que euh, le cinéma euh, fantastique ou le cinéma d'imaginaire américain a produit des nouvelles mythologies euh, et en a produit un certain nombre, notamment dans les années 70-80. Or, aujourd'hui, on est en train d'arriver vraiment à l'assèchement complet de cet imaginaire-là, puisque vous constaterez qu'aujourd'hui, on ne fait plus que des reboots, des séquelles, et on tire sur les franchises jusqu'à ce que les coutures claquent. C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on, on, on ne reverra pas euh, de euh, Gremlins, on ne reverra pas d'Indiana Jones, on ne reverra pas de Ghostbusters, ou alors si on les revoit, ce sera le 3, le 4, le 5, le 6 et on ne recrée pas euh, d'imaginaire euh, neuf et donc on ne ressource pas donc il y, y a un moment donné où comment est-ce qu'on peut continuer à plagier ou à copier ou à s'inspirer euh, d'un cinéma qui lui-même n'est un cinéma qui n'est plus que franchisé et qui est incapable de proposer de nouvelles narrations et c'est pour ça que moi je suis très triste quand je vois Vesper euh, ne faire que 200 000 parce que Vesper c'est un univers euh, c'est un, un, un film avec un, un budget d'un peu plus de, de 5 millions qui est avec une DA remarquable une narration relativement, euh, relativement classique mais extrêmement bien tenue euh, du début à la fin, c'est un nouvel univers univers, c'est un, un univers qui nous ouvre des portes qu'on a envie d'enfoncer et d'explorer. Moi, j'ai envie de me balader dans cet univers. Pour le coup, je serais ravi de voir une suite ou, ou de suivre un autre personnage. Et nous n'avons aucun intérêt financier dans Vesper. <rire> non, non, mais, mais, mais par ailleurs, c'est un très, très beau film. Mais euh, en vraiment en termes de production d'imaginaire, parce que nos cérémonies effectivement de, de Simon Riette qui va sortir, c'est un, un très beau film mais c'est un, un film un, unitaire dont on, dont, dont, dont on a fait le tour et il raconte son histoire. Vesper, c'est vraiment un monde qui s'ouvre. Et le problème, encore une fois, c'est comment est -ce est-ce qu'on continue euh, à plagier des choses qui elles-mêmes sont complètement à bout de souffle et incapables de proposer de la matière à penser ou à rêver ah. ou à imaginer de nouvelles quoi. Mais alors moi je vais te dire là-dessus, je suis relativement optimiste, c'est peut-être ma nature, parce que euh, de la plus terrible des nuits naît la lumière... Non, si on regarde un petit peu quelle est, quelle est la situation contemporaine, on peut se dire qu'à première vue, sur le papier, le cinéma hollywoodien qui fait euh, fin, d'utiliser l'imaginaire pour nous présenter un imaginaire très dévitalisé, on peut se dire qu'il est triomphant. C'est vrai, vous entendez dire, j'entends dire, je lis, j'écris que tel film a atteint le milliard de recettes, etc. etc. Regardons d'un petit peu plus près, il euh, y a certes des films qui atteignent comme ça des scores incroyables, mais enfin si on ramène en inflation réelle, et si on commence à calculer en nombre de spectateurs, on verrait que euh, ces franchises ne sont pas si puissantes que ça, a fortiori, sachant que euh, elles ne sont, ce n'est qu'une poignée de films par an, quand même, hein, dont on parle. Euh, à côté de ça, l'appétence pour la fiction audiovisuelle ne se dément pas, au contraire, entre autres grâce à l'avènement des plateformes. Je pense qu'on peut affirmer assez facilement que jamais les gens n'ont regardé autant de fiction. Jamais. Euh, et je pense qu'en fait, voilà, cette domination actuelle, elle est, elle est le fait, on va dire, de studios qui essayent de s'organiser pour ne pas choir. Mais on voit entre les rachats, les reventes certains qui tirent un peu la langue, je pense à Warner, que ce sont certes des colosses, mais ils sont vraiment au pied d'argile en ce moment. Et moi, je me demande si on n'est pas, alors pas politiquement et historiquement, les situations sont très différentes, je parle vraiment dans l'économie des studios, hein, bien sûr. Mais je me demande si on n'est pas un petit peu euh, à la veille ou à l'avant-veille d'une situation telle que à la fin des années 60, quand les grands studios américains qui étaient encore très puissants, produisaient des cléopâtres, produisaient d'énormes productions qui n'étaient plus assez rentables jusqu'au moment où ils sont passés sur le point de s'écrouler et où ils ont été aux états unis sauvés par ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, où tout d'un coup on a donné aux scénaristes et aux réalisateurs, qui étaient quasiment à ce moment-là des auteurs-réalisateurs presque à la française, j'exagère un peu, mais à qui on a donné les clés et qui ont Justement secouer, renouveler les formes, les mythologies, les univers, euh, au moins pour le cinéma américain, et notamment en s'inspirant beaucoup du cinéma européen. Et voilà, je me demande si, euh, en tout cas, on n'est pas, si on arrive à prendre, on va dire, à, à mettre le pied dans la porte au bon moment, je pense que va arriver un moment où le public va avoir un appétit de renouveau extrêmement puissant. Euh, à, à, il y avait le, le jeune homme derrière, allez-y, oui. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'école en France est-ce que la solution, c'est justement de ne pas ouvrir l'école des cinémas français de aux, aux écoles des arts plastiques, justement, des arts graphiques. En BD, c'est ce qui se passe en animation. Moi, je fais de l'animation, on sent qu'il y a un vrai renouveau du cinéma euh, fantastique euh, d'animation parce que, eh ben, on travaille avec, euh, avec les arts plastiques les arts graphiques. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu dans le cinéma en plus de durée et que les filles, grandes écoles françaises euh, ne fonctionnent pas. Alors, je ne peux pas dire qu'il faut arrêter avec ce cinéma-là, mais euh, la Félix, par exemple, se nourrit plutôt de, de formations Mmh, mmh. Je, je, je pense que alors je suis pas, je, en fait, on va blâmer personne mais on a à la fois la chance d'avoir encore une production cinématographique extrêmement abondante et soutenue grâce à l'exception française etc que vous connaissez par cœur on va pas refaire le, le, le match et néanmoins on a aussi une production française qui est certes très abondante mais qui est qui qui a, qui a creusé des sillons tellement profonds dans sa manière de travailler, qu'elle a effectivement du mal à s'ouvrir à de nouveaux imaginaires et à de nouvelles méthodes de travail. Et c'est ce que vous décrivez là pour les écoles de cinéma, c'est vrai pour d'autres institutions euh, voilà, qui, de, de, de soutien, c'est vrai pour les chaînes de télévision, enfin le problème, on est aussi là face à un problème euh, qui est que aujourd'hui le cinéma français est encore majoritairement financé par la télévision, la télévision achète des films pour pouvoir les diffuser, quand vous commencez à être et à faire de l'imaginaire euh, face à des décideurs de télévision qui n'aiment pas ça, qui n'en programme pas, qui n'en diffuse pas, sauf pour rediffuser Dune tous les deux ans, euh, et où quand on arrive sur du cinéma, qui est du cinéma plus complexe ou plus violent ou plus difficile, et bien il n'y a plus personne ou très peu. Enfin, où il y avait Canal pendant très longtemps, sauf que vous savez ce qui est en train de devenir Canal, ça devient de plus en plus compliqué. Oh, ça va. <rire> Donc euh, tu dis ça parce que tu travailles pour Canal Plus Non. Tu as, tu as un conflit d'intérêt Non. Euh, il a même, ça va. Il a rencontré Pascal Pro. Euh... Non, j non, non, j non j on a <rire> été dans un espace où il est raisonnable de dire qu'on a respiré le même oxygène. Mais... Non, mais voilà, je, je pense qu'effectivement, ça fait partie des freins. Alors, c'est des freins qui sont en train de se lever partiellement, euh, notamment depuis que le CNC a ouvert euh, son, euh, son, appel à, son avance sur recettes spéciale euh, films de genre. Donc tous les, tous les ans, si vous ne le savez pas, depuis 4 ans maintenant, le CNC propose 3 avances sur recettes, ce qui est euh, un, un gros montant pour financer les films, qui aide beaucoup euh, pour partir et pour financer, pour financer un projet. Toujours sur, euh, sur différents thèmes, c'était la première année euh, fantastique, horreur, euh, surnaturel, la deuxième année c'était comédie musicale C'est un genre. Ouais. Non, non mais non, mais, non, mais, mais bien là, sûr. Et, là, et là vous allez voir là où j'en viens Parce qu'ils ont reproposé la troisième année sur naturel, fantastique, horreur Et euh, l'année dernière Le genre choisi Qui a donc besoin d'un soutien particulier hein, Puisque l'avance sur recette elle continue à soutenir classiquement le cinéma français euh, voilà. Le genre choisi par le CNC C'est comédie romantique Un genre qui a besoin de soutien en France Énormément On en veut plus des gens qui s'envoient des vannes dans des cuisines avec les néons On en veut oui, alors, pour reprendre directement votre, votre question, je, je vais juste, moi, j'abonde tout à fait dans votre sens, monsieur, je vais juste euh, prendre la petite précaution de dire que moi, j'ai terminé mes études de cinéma il y a 13 ans, donc je ne voudrais pas, on va dire, blâmer un système qui, qui a pu changer en partie, je, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, moi, quand j'étais étudiant, euh, même, même ceux qui étaient en section réalisation, mise en scène, euh, s'ils avaient envie d'être un peu formalistes, de tenter un peu des trucs, enfin, de travailler plastiquement euh, leur création, « Oh, c'était pas les idiots du village, mais pas loin, quoi. C'était un peu sale, c'était vulgaire. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte dans quelle mesure ça a pu changer. J'ai pas l'impression que ça ait fondamentalement changé. Euh, même si j'entends dire que ça et là, voilà, ce système craque un petit peu. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Mais, et ça, ça vient aussi directement de ce que nous disait Laurent tout à l'heure. C'est qu'effectivement, euh, mais attendez, la technique, ce truc de nazi quand même, quoi. <rire> et, non, et moi, je peux dire, ça peux j'ai entendu un confrère, un confrère euh, le dire sur le plateau du cercle un jour, me dire genre, mais la technique, la technique, le film est technique, il est bien réalisé, la technique c'est quand même un truc de nazi, je dis, ah pas seulement, mais... Il euh, y, y, y a une jeune fille, Laurent, un mot, oui. pour rebondir sur cette <rire> idée des arts plastiques et des problèmes de cloisonnement. C'est une anecdote personnelle, mais c'était tellement pour moi euh, frappant. Une fois j'ai fait l'acteur, parce que j'ai une boue qui passe pas mal à la caméra, euh, pour un court-métrage, pour une m'a sur un court-métrage d'élèves, dont le titre était « French Kojak <rire> ». pas vraiment en live et je comprends mais pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça que le réalisateur je n'invente pas ne savait pas faire un chant contre chant il ne savait pas ce que c'était qu'un chant <rire> à son décor Quoi ah oui ah oui non mais, non, mais c'est un aventurier ce monsieur pour ah pouvoir faire la réponse à monter sur une table dans cette école on n'avait pas appris le béaba de la technique de la réalisation et là je lui dis voilà tout est dit oui Bon, pas, pardon, euh, vous avez parlé des plateformes tout à l'heure, euh, euh, j'imagine que c'est un vaste débat, mais est-ce qu'on ne pense pas qu'au-delà de, de ce qui est algorithme, etc. qui va restreindre les imaginaires collectifs, tout ça, on ne peut pas aussi avoir un rôle euh, dans la liberté qu'on laisse aux réalisateurs, etc. etc. pour justement créer des nouveaux imaginaires euh, Est-ce que les plateformes peuvent être vectrices de ça alors, euh, non, mais c'est pour m'assurer que je, je répondais bien à ta question. En fait, euh, <rire> je suis très partagé sur la question et vraiment sincèrement partagé. A la fois, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Euh, ce sont des acteurs, je parle des grosses plateformes, euh, des Netflix, des Amazon Prime, des Apple, etc. Ce sont des acteurs capitalistiques qui ne visent pas à autre chose que gagner plus de Sioux. Euh, donc... Pour gagner plus de sous, si à un moment ça, ça fonctionne pour eux, je veux dire, si c'est une opportunité commerciale, si ça fonctionne, ils le feront et ils le faciliteront. Euh, après. Encore une fois, c'est toujours à nuancer. par exemple Netflix avait commencé à se positionner en disant « Attendez, nous on, on retape le Napoléon d'Abel Gans, nous on va retrouver le Orson Welles et puis on va faire venir Martin Scorsese. » Et puis, bah, cinq ans plus tard, Netflix est devenue cette merveilleuse maison de production où les grands réalisateurs vont faire leurs mauvais films. Et, euh, et, et, ce qui est un peu dommage. Et, et en plus de ça, ils, viennent, ils ont annoncé, je crois, à la fin de leur dernier exercice fiscal, ils, ils ont regardé combien ça leur coûtait. Ils ont fait « Oui, on va un peu se resserrer, hein, on va arrêter les panouilles d'auteurs, là vous allez nous mettre des adolescents, des néons et des... Des bêtes numériques, ça va bien se passer. Donc je dirais, et à l'inverse, par exemple, on voit euh, qu'une une plateforme qui n'est sans doute pas beaucoup plus vertueuse artistiquement, euh, Apple par exemple, mise énormément sur des séries dont les, les, les pitchs, les synopsis, les univers sont en général assez atypiques, voire franchement casse-gueule. Euh, mais sans doute parce que Apple n'ayant pas encore la même place que ses concurrents, bah ils doivent prendre, ils doivent prendre la tangente, ils doivent arriver de biais et ils sont pas en mesure de proposer le nouveau Stranger Things ou le nouveau euh, que sais-je. Et donc ils se disent bon bah il faut que j'aille attraper un autre public, une autre euh, fraction du public. Je pense que là-dessus il faut être un peu en pirate. Euh, il faut pas se dire, il faut pas croire surtout qu'il y aura de plateformes vertueuses. À part si on parle de, de, de petits acteurs qui, qui se battent, qui sont presque militants, comme on peut avoir Shadows, Mubi, la Cinétech, bien sûr. Mais si on parle de gros, des gros acteurs, je pense qu'il faut avoir une logique de pirate et se dire est-ce qu'il est possible à cet instant T que mon projet, pour eux, stratégiquement, soit intéressant Nous, et nous ne pouvons pas vous dire qui, mais parce que on est dans un niveau... Euh, euh, embryonnaire de discussion, on, dis, on commence à discuter, euh, Nicolas et moi, avec un, un, gros, un, un de ces gros bidules, euh, on ne se dit pas du tout que ces gens euh, tout d'un coup ont vu la lumière et se sont dit eh « et donc ces créateurs mmh. ». Absolument pas, ça représente pour eux une forme d'opportunité, un type de produit d'appel. Et, euh, et je, voilà, je pense qu'il faut rester très... Euh, il, il faut, ni les diaboliser, ni être angélique ce sont simplement des studios, des majors américaines qui ont pris une autre forme mais ce n'est que la forme qui est différente ça, la finalité reste exactement la même oui, je, je rajouterai quelque chose ça fait donc quelques, quelques temps qu'on qu qu développe, euh, qu développe des séries on s'est pris déjà quelques, quelques murs mais, euh, mais moi j ai, j ai, je me suis retrouvé euh, entre les mains avec un document qui est à mon avis assez facile à trouver qui est euh, la charte d'écriture Netflix euh, qui fait passer Truby pour un dangereux anarchiste, vraiment. Mais et puis alors, et puis alors, attention, euh, non, on parle, mais... on parle de leur charte officielle. Ouais, c'est le truc officielle. que eux transmettent. C'est voilà. pas, c'est pas un petit pas un document interne, etc. Euh, John Truby, c'est un grand, un grand mécanicien du scénario qui a, qui, a, qui a vraiment écrit pour essayer d'aider, de donner. C'est un type ouais. qui voulait construire des turbines et finalement il a fait des scénarios. C'est ouais, très mécanique, c'est très technique, mais ça marche, ça euh, non, roule non, bien. Et, et, et, et pour le coup, c'est assez glaçant. C'est-à-dire que, euh, que là, pour le coup, c'est euh, euh, c'est assez glaçant et moi c'est quelque chose... Alors pour vous donner une idée, c'est par exemple euh, euh, l'élément perturbateur doit arriver dans les 90 premières secondes attention l'élément perturbateur s'il est très perturbateur doit plutôt être incarné par un personnage beau euh, bah, je, non, non, ça, les, hein, les personnages, même s'ils sont malheureux doivent régulièrement sourire euh, attention, la photo, il ne faut pas qu'il y ait plus de, mais vraiment je suis très sérieux hein, euh, plus de telles proportions euh, ou, ou fractions de l'écran qui soient sombres euh, tiens la charte de couleurs pour que ça passe bi aussi bien sur un téléphone que sur un écran, voici la palette et, là, je... ah ouais, et sur l'écriture c'est terrifiant. Hein. En plus, on peut, quand, il faut leur envoyer des documents qui sont extrêmement courts donc quand vous allez travailler pendant des nuits entières à écrire une bible magnifique avec un univers, une mythologie incroyable, une histoire etc, on dit non non mais enfin vous nous racontez les cinq premières minutes du premier épisode c'est tout parce qu'ensuite ça nous fait chier. Euh, et c'est pas grave si vous connaissez pas la suite, nous, ce qu'il nous faut c'est vraiment ça et dans ces cinq minutes voilà ce qu'il faut qu'il se passe. Donc voilà ça c'est une réalité. Euh, mais ça donne, et ça moi aussi c'est quelque chose euh, que, que où je, je, je pense, pour revenir sur cette histoire d'épuisement de, euh, de l'imaginaire et euh, de, de, de franchisation à, à outrance, je pense que ces structures scénaristiques que euh, hyper normées, qui sont vraiment d'une rigidité totale, euh, font que on finit en permanence, par ne voir plus que la même histoire tout le temps. C'est-à-dire que comme il faut absolument régler, parce qu'il faut attraper le spectateur, parce que Netflix vous explique, ou les autres plateformes hein, par ailleurs, vous explique que bah, quand quelqu'un tente une série, il, euh, elle, elle décide si elle regarde la suite à partir de, la 3, de, de, de, 40, de 47 secondes, parce que ça a été calculé, euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'en 47 secondes 12, on lui donne envie d'aller au delà etc et de reproduire ce truc là épisode par épisode, euh, c'est euh, assez terrifiant parce que ça finit par créer euh, des structures narratives qui sont systématiquement les mêmes et qui font que quel que soit l'univers on va toujours raconter la même histoire à l'intérieur d'un univers et que les univers peuvent devenir interchangeables puisque de toute façon c'est toujours la même histoire et c'est toujours la même façon de construire l'histoire, et ça c'est terrifiant. Et d'ailleurs il y a un truc qui est assez fascinant et, alors, et ça veut pas dire que ponctuellement Netflix ne se dit pas, tiens on aurait bien besoin d'un truc un peu différent dans ce genre là, tiens, ces auteurs-là, ils pourraient nous faire un truc pour tel prix, machin, ce serait un bon produit d'appel. Eux-mêmes ont évidemment des exceptions à leurs règles, hein, ils ne sont, sont pas idiots, mais moi j'avoue, c'est juste une petite parenthèse, il y a un truc qui me fascine dans, dans ce que tu as décrit, hein, qui est exactement ça, c'est que tout d'un coup, il y a un problème d'œuf et de la poule, moi, que je trouve insoluble, c'est-à-dire que euh, en gros, les gars nous disent, on a pu observer, nos metrics nous permettent de savoir que voilà, les gens choisissent, à, à au bout de 47 secondes, s'ils vont continuer à regarder, les gens, les gens agissent comme ça, donc vous créateurs devez agir pour valider ça. Et tout d'un coup, tu un truc qui dit, mais alors attends, est-ce que cet habitus créé chez les spectateurs provenait déjà de trucs euh, prénormés Il enfin, y, y a comme ça un truc absolument vertigineux où... Euh, le, la moyenne de comportement c'est même pas le comportement de tout le monde, c'est la moyenne des comportements devient mollement tu vois, totalement euh, totalitaire c'est très très étrange mollement et ensuite une norme hyper rigide oui. de laquelle on ne peut plus sortir ouais. euh, voilà. il y avait je pars ici, ouais Le, le jeu vidéo, c'est ce truc que, que, que vous appelez Tetris, vous les jeunes, c'est ça Qu'est-ce qu'il est drôle Qu'est-ce qu'il est drôle Une oh, blague à la minute oh, oh, oh. Euh, Chevalier <rire> et la spalaise sont direct au Palais des Beaux-Arts Les Chevaliers du Fiel donc à venir se tenir. Ouais, ouais, ouais, fait, ça, absolument, alors. au début euh... Non, ouais, non mais évidemment évidemment le jeu vidéo euh, et, enfin, le, le jeu vidéo est une mais, mais, mais c'est marrant parce que l'industrie du jeu vidéo on va on, alors moi je, on, on est moins spécialiste bon moi je suis moi je suis gamer enfin six mois aussi mais euh, Grave. mais mais on se on, on, on, on, je retrouve dans le jeu vidéo certaines des impasses qu'on constate dans le dans, dans, dans la franchisation de l'imaginaire etc par exemple euh, ou par exemple dans ce qu'on disait sur la structure la structure narrative euh, pour pour pour citer euh, un studio français qui Fait beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup de suites à ces jeux, et qui en fait on se rend compte que je vois à vraiment fois, pas lequel ça à chaque fois être. On commence un, un des jeux, c'est exactement le système, le même système de bac à sable avec des milliers de trucs, mais en fait, enfin, c'est. On, on, on est en train de perdre alors heureusement dans le jeu vidéo il y, y, y, y a une scène indépendante qui est très quand même très vivace et qui produit, et qui produit des, des, des, choses, des choses intéressantes mais pour, pour, pour ne rien vous cacher on pourra en discuter en privé euh, non, non, mais je, non, mais, non, mais je je, je m'égare. Ok. Euh, non, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Allons-y Dans l'un des, des, des, des projets, on veut, on veut inclure le jeu vidéo à un moment donné dans l'un des projets euh, voilà, qu'on est en train de développer avec Simon, on peut pas Virtual parler. valérie 3, c'est un, une suite tardive d'un classique. Si, personne non. ne rigole parce que personne n'a. Mais tant sens. mieux, en fait, tu <rire> vois, parce que quand je l'ai prononcé, je me suis dit, j'espère vraiment que les gens ne savent pas de quoi je parle. Euh, mais alors oui, oui, moi, je, à nouveau, j'abonde dans votre sens. Euh, je, je suis un joueur, alors... Euh, bah, plus modéré qu'avant parce que j'ai moins de temps littéralement mais toujours passionné et passionné parce que autant les univers qui se créent que les mouvements qu'on voit dans l'industrie et même si je suis d'accord avec toi sur la franchisation d'ailleurs on est en train de voir dans les différents rachats de studios qui ont eu lieu ces derniers mois depuis un an un mouvement qui est assez comparable à ce qu'on peut voir aussi dans l'industrie hollywoodienne à la différence que la scène indépendante est elle d'une vigueur, d'une créativité et d'une variété parce que ça c'est aussi un des grands propres du, du jeu vidéo, c'est qu'il n'y a même pas des milliers de sous-genres, c'est dingue, c'est-à-dire que ça y est, c'est devenu, ça l'était économiquement depuis une petite décennie, mais je pense que maintenant c'est devenu créativement, euh, parlant, le premier art populaire mondial. C'est la grande pratique et, et je remarque même, moi ça m'a frappé au moment de la sortie d'un jeu qui s'intitule Elden Ring. Pour ceux d'entre vous ici qui ne joueraient pas aux au jeux vidéo, dites-vous qu'Elden Ring appartient à un sous-genre très spécifique qui est notamment réputé pour sa difficulté. Mais bon, quand je dis sa difficulté, c'est un, un jeu qui vous punit. Quoi. Imaginez que vous lisez un livre et au bout de trois pages, le livre te dit « Non, tu n'as pas compris la subtilité » et il se ferme pour une semaine. En gros c'est ça. Euh, mais, et, et, et pourtant ce jeu se vend à des millions d'exemplaires. Ce que je veux dire par là c'est qu'il y a aujourd'hui une effervescence euh, dans le public et donc ça veut dire une, une réactivité à la création aussi forte que si vous voulez quand dans les années 60 les gens se disaient « un Godard, je trouve ça intordable mais je dois avoir le Godard ». C'est là que se passe la création de mon temps, je dois me confronter à ça. Et en fait il y a aujourd'hui ce mouvement-là dans le jeu vidéo des gens qui vont se confronter à des systèmes de jeu, à des, envie de dire, des équations euh, qui n'arriveront peut-être pas à résoudre, sur lesquelles ils vont se casser les dents, mais au, aux, auxquelles il n'est pas pensable de ne pas s'essayer. Okay. Ça, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup, d'autant plus que je pense que la narration en matière de jeux vidéo, je dis ça comme si je disais un truc révolutionnaire, ce que je dis d'une banalité effarante, mais la, la narration dans, dans les jeux vidéo n'en est qu'à ses balbutiements euh, en termes de, euh, de, de travail sur l'émotion du joueur, sur la profondeur de, de ce qui va pouvoir être euh, possible de nouer euh, entre le joueur et le joué, ça ne marche pas du tout. Euh, mais bref, voilà, je trouve ça effectivement absolument passionnant. Et, et je pense, moi, ce que je regrette un peu aujourd'hui, si pour revenir sur les imaginaires, je dirais que quand il y a des échanges entre cinéma et jeux vidéo, le cinéma adapte minablement de grands jeux, et les jeux vidéo ont tendance à reprendre des tropismes pas très intéressants du cinéma. Alors que je crois que les deux arts ont énormément à apprendre l'un de l'autre sur le rapport, sur ce qu'il déclenchait le spectateur. Comparer Elden Ring à Godard, ça pourrait être retenu devant un tribunal Eh ben non, moi je... je, je non, c'est valide. Euh... ouais... Non mais je... je, je, je... Je pense que ça fait partie de la question. Enfin, oui, de la, oui, ça fait, en partie, c'est en partie vrai. Euh, J'ai aussi tendance à croire que ces institutions, pas spécifiquement les institutions françaises, hein, toute institution euh, un peu massive, n'est pas forcément assez maline pour toujours le voir. Euh, je, donc, je, je pense que ça, ça existe à un certain niveau inconscient, je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le premier écueil, et je ne suis pas sûr que l'institution soit toujours compétente pour voir ce qui vraiment la subvertit. Euh, mais, mais bien sûr, il y a aussi, il y a quelque chose, il y a un peu de ça. Euh, et puis il y a, euh, et ça c'est dû à, mais des questions, là je vais vraiment, encore une fois, être très, très grossier et caricatural, mais en termes de euh, reproduction sociale, et puis, je, et puis le, le petit bourdieu illustré, hop là, tac, euh, bah forcément, on se retrouve aussi avec des institutions qui sont dirigées par des gens qui ne comprennent pas le, ces univers-là. Un ouais, je, je, je crois que c'est vraiment plus ça l'écueil, c'est-à-dire que c'est euh, ce, ce qu'on ce qu disait au tout, tout début de, de, cette, de cette intervention, c'est-à-dire de, de, de, cette chose que vraiment on, on, sur, sur, sur laquelle beaucoup de gens butent euh, pour, pour, pour tâcher de la comprendre, c'est de se dire comment on, ce qu'on explique aujourd'hui que les cultures de l'imaginaire au sens le plus large du terme est encore soit encore perçues comme des cultures de niche minoritaire réservé à un public grosso modo d'adolescents de, de attardés c'est vraiment et c'est encore très très ancré et donc il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont aujourd'hui aux responsabilités euh, dans les justement dans, sur les différents guichets de financement en production etc qui n'ont pas cette culture là et pour qui Bon, c'est pas très intéressant. Mais je dois dire qu'il faut... Euh, c'est en train de changer. Voilà, vraiment, ça... Et on le constate. cest que vraiment, on le constate depuis ces dernières années, c'est en train de bouger. Et puis, il y a quelque chose qui... En tout cas, c'est paradisamment... une bascule qui s'est faite dans le monde de la production et de la distribution. Ouais, ouais, les institutions, c'est plus long à bouger, ouais, long, mais, mais, mais prod et distrib, ça bouge très vite. Nous, par exemple, les producteurs de notre long-métrage, ils, ils connaissent pas l'horreur. Vraiment, c'est pas leur univers. Mais ils ont été séduits par le projet. Et dès le début, ils nous ont dit « on le porte et on ira jusqu'au bout avec vous » on a eu de la chance, mais on a eu beaucoup de malchance avant, donc ça, ça, ça, le, le vent a un peu tourné. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose là qu'on est en train de constater, mais là, qui est vraiment tout tout récent, c'est qu'il y a le renouveau de l'intérêt, effectivement, pour certains prod, pour certains distribs, pour certains guichets, c'est que face à, face, à la, face à la désaffection du cinéma, qui, les cinémas ont encore du à se remplir depuis le Covid, les salles ne font pas le plein, c'est difficile de faire des entrées, c'est difficile de rentrer dans ses frais, et bien d'un seul coup, ils se rendent compte que, les, justement ce qu'ils considèrent comme des niches, c'est-à-dire le genre, ça fait revenir les gens euh, au cinéma. Euh, C'est pour ça la multiplication euh, des ciné-clubs, il y en a de plus en plus des ciné-clubs, ils sont remplis. Moi j'en ai lancé un euh, à l'Arlequin à Paris, tous les deuxièmes jeudis du mois, la salle est remplie depuis le début à 100%. Euh, et euh, Sophie Dulac, qui était euh, qui est, euh, donc la, la, la patronne de l'Arlequin et des cinémas du lac euh, a demandé à la, au début de la première séance qui n'était jamais venu à l'Arlequin et 75% de la salle a levé la main. C'est-à-dire que ça fait revenir en salle des gens qui ne connaissaient pas le réseau d'arrêt d'essai, qui allaient plutôt vous voir les films d'exploitation dans les grandes salles. Et donc, du coup, ça, ça recommence à les intéresser parce que là, ça recrée finalement un public, ça re-remplit les salles et donc ça crée un cercle vertueux. Donc là, c'est vraiment, c'est voilà, quelque chose qui est en train d'arriver. Est-ce que tout le monde va le voir Est-ce que ça va se massifier Je n'en sais rien. Mais ça peut contribuer ou participer de, de, de la, de, du réintérêt qu'il y a, à mon avis, pour, pour le genre. Mais oui, voilà, et, mais, mais, et puis pour en terminer là-dessus, effectivement, en production, en distribution, les choses changent, elles changent très vite, soit parce qu'il y a eu aussi des bascules de génération, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des producteurs, des distributeurs, euh, c'est-à-dire qui ont mon âge, non, qui ont plutôt le tien, mais qui ont notre culture, et donc... Qui sont, et notre ont... sens de l'humour <rire> Et qui ont de, une appétence pour ça, ou, ce qui a été notre cas, qui ne le connaissent pas, mais qui vont l'appréhender avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Le vrai problème, bah, ou le principal blocage, me semble-t-il, reste institutionnel. Si, vous voulez, si demain, bon alors c'est pas comme ça que ça marche, hein, mais si demain on se retrouvait devant les gens du CNC, ils bah alors qu'est-ce que c'est votre film là ?» et si on leur disait bah « écoutez, c'est pas exactement ça, hein, mais c'est pour donner un exemple, bah pour nous c'est un film qui pour nous est dans la continuité de La Maison des Feuilles de Denis Levski et de, du cinéma de Nicolas Rudge je pense que ces gens ne sauraient pas de quoi on parle. Et ça c'est un problème de compétence un vrai problème de compétence. Ces gens ne sauraient pas de quoi on est en train de parler, or il y a plein de, de, de secteurs, je veux dire que ce soit dans le public, dans euh, bref, de gens qui savent ce que c'est pourtant quoi. Là-haut, ouais. Moi je pense que l'un des vrais problèmes justement qui rejoint un peu cette institution, c'est la question du genre qui est une question très française, la cette appellation du mot genre. Et euh, moi ça toute proportion gardée, hein. Je... <rire> ça, ça lui va très bien. <coughs> Un peu quand même quoi. Je pense qu'il y, y a deux choses dans, dans ce que tu dis qui se, qui se percolationnent. Euh, il y a non, tout... ça ce mot n'existe pas. Maintenant, si. ok. Ils se répandront et percolationneront. Et non, alors tout simplement, il y a effectivement cette spécificité française, mais qui n'est pas uniquement dans le cinéma, qui est dans les arts et la culture française, où on aime des cases, il y a des arts nobles, des arts savants, il y a des trucs un peu craspec, il y a, tu vois, comme par exemple cette habitude de parler de littérature de, de gare ou de littérature à l'eau de rose avec un mépris infini. Euh, je ne suis pas convaincu que Daniel Seal qu est est beaucoup plus mal que certains grands noms de la rentrée littéraire 2022. Euh, vraiment pas convaincu. Euh, mais c'est sale. Euh, ça c'est un problème français pour le coup je me demande et c'est pas une, une, une hypothèse que je fais mais vraiment je me demande si un des aspects euh, indirects mais un peu positif d'une certaine surexposition à la culture américaine ne fait pas qu'à un moment ce truc là va finir par se faire un peu pulvériser de l'intérieur au moins dans le public ça va finir ça va disparaître à nouveau je, je pense et j'espère et puis il y a une deuxième chose mais qui a aussi et un truc qui c'est pour ça que je suis pas pessimiste sur la question parce que c'est toujours quelque chose de mouvant et vu la situation du cinéma il n'est pas impossible que ce soit amené à se mouvoir très rapidement ça c'est aussi des questions de distribution c'est à dire que si le cinéma de genre a tendance à se retrancher euh, du côté un petit peu comme tu dis euh, arty euh, machin etc c'est parce que ça t'ouvre beaucoup plus facilement les réseaux de salles à que ces salles traditionnellement elles avaient un public si j'ose dire d'habitués qui venait voir qu'est ce qu'il y a cette semaine dans, dans la petite salle à et que c'était aussi l'assurance d'avoir une assise un petit peu et de pouvoir faire des prévisions économiques un peu un peu un peu viable avec la désaffection des salles, on va dire ce, cette espèce de zone retranchée, elle éclate un peu et il n'est pas impossible que ça oblige tout le monde dans le secteur à repenser ses cases, ses codes et à arrêter un petit peu de penser en termes d'art euh, savant et tu vois par exemple, je, je, je pense, je crois savoir, qu'il y a quelques distributeurs français qui n'avaient pas voulu de euh, je, je crois que c'était bal perdu de Guillaume Perret qui est un petit film d'action bourrin, une bonne petite série B euh, qui fait bien plaisir, qui a donc été prise par Netflix et qui a fait je crois 22 millions de vue, alors vous allez me dire une vue ça n'est pas un billet de cinéma c'est cert est, est, est certain, mais il y a comme ça si vous voulez, si tu veux autant dans la situation de crise que traversent les salles que dans certains euh, signaux faibles, c'est un mot à la mode euh, sur les plateformes etc qui me font dire que les choses peuvent bouger assez rapidement en fait, je, je pense que le système à ce niveau là arrive à un tel niveau de dévitalisation, il est, il est tellement en train de pourrir sur pied, euh, et les gens ont tellement toujours envie de regarder des films que ça peut pas rester comme ça si longtemps je pense pas et, et par ailleurs, euh, le, la, la bande dessinée et le polar ont réussi euh, leur mu euh, La bande dessinée, euh, vraiment, au départ, c'était euh, Tintin, Tintin, Astérix, c'était Petit Mickey, euh, et aujourd'hui, la bande dessinée, on en a parlé, c'est un vrai lieu d'expression, de créativité, qui a acquis ses nette de noblesse. Euh, voilà, c les, les, les rayons BD dans les librairies ont vu leur surface multipliée par 10, euh, idem pour le polar, pour des raisons qui restent à comprendre. Le, la bascule, ce n'est pas encore tout à fait faite notamment pour, pour la SF. Donc, ça veut dire qu'on a déjà vu dans, dans, dans, dans l'histoire culturelle des, des genres passer d'un truc en disant oh, Tiens, mais donne des BD aux gamins, ça va les faire patienter pendant qu'on se pointe la gueule au dîner, euh, et, et devenir finalement quelque chose ensuite qui, qui, qui, qui, qui est reconnu, en tout cas. Quelle belle enfance, Nicolas Martin <rire> Par l'institution culturelle. <rire> Je comprends mieux. Euh, ouais, alors, on va essayer de prendre d'autres questions. Oui, euh, ouais, vas-y. Je suis curieux de votre avis sur la façon dont d'autres cinémas de genre peuvent se construire en opposition au cinéma américain, notamment le cinéma euh, coréen et asiatique en général, l'impression que c'est souvent quand euh, même un certain succès critique et aussi parfois populaire. Euh, oui, alors. Tout à fait, il euh, y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand on parle du, du cinéma coréen, euh, et dont j'apprécie euh, moult, moult productions, euh, n'oublions pas que c'est un, un système qui, et je dis ça comme une chose très intéressante et positive, euh, ils ont un système très proche de notre système de financement, enfin de notre CNC, qu'ils ont copié euh, intentionnellement. Euh, nous, et donc c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à produire, à avoir, à avoir une cinématographie nationale, tout simplement. Euh, c'est la raison pour laquelle le Japon est en train de se poser la question de cloner notre CNC pour sauver leur cinéma national qui a tendance d'ailleurs un peu à partir en cacahuète. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a de superbes réussites coréennes, n'oublions pas que nous ne voyons en France qu'un tout petit toute petite partie de cette prod. Là, ouais. De même que, c'est la raison pour laquelle il y a quand même, parce qu'il faut aussi, il faut pas battre sa culpe en permanence, il y a plein de pays dans le monde qui considèrent que le cinéma français est un truc de malade. Et à et raison, parce qu'ils ont, on va dire, moi attention, je suis pas du tout quelqu'un qui tape sur le cinéma français, et même si, on va dire, le, le drame en chambre euh, n'est pas à la base euh, ma, ma, spécialement ma tasse de thé, je dois bien admettre que tous les ans, il y en a 10-15 qui me mettent de grosses tatanes. Et, et véritablement, je trouve que le cinéma français, avec ses tropismes, ces problèmes, ses impensés, ses limites, les zones qu'ils n'explorent pas, néanmoins, produit beaucoup de très belles choses et de choses très intéressantes. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'à l'étranger, les gars, ils voient les 10-15 films français qui tabassent et ils disent oh « "Voilà, les français, qu'est-ce qu'ils font, c'est dingue !» Et voilà, j'aime beaucoup le cinéma coréen, en essayant de garder en tête que je n'en vois, si j'ose dire, que, que, ce qui, que ce qui fonctionne le mieux, quoi. Les films français qui tabassent, c'est du cobu président, c'est ça Ah, mais, mais tu es, tu es mauvais <rire> Euh, et quelle heure il est si y est 16h10, euh, je sais, bon, on prend encore une ou deux questions Ou si vous en avez marre, c'est le moment où vous nous jetez des choses au visage Comment ça Ah, le monsieur veut jeter quelque chose à ton ah, visage. Oui, euh, en tant que consommateur de séries américaines et anglo-saxonnes, on, on a tendance à s'habituer notamment au jeu des acteurs euh, de ces séries-là. Et c'est compliqué de, passer, de repasser sur du français, notamment dans l'imaginaire, Oui, euh... Mais c'est intéressant parce que Simon disait quelque chose qui était vrai pour la, pour la technique. La technique, c'est un truc de nazi, c'est-à-dire cette espèce de détestation ou ce rejet, parce que ça a été aussi politique, hein, le rejet du formalisme visuel par toute une génération de, de, de cinéastes. Il y a eu une, quelque chose qui s'est fait en parallèle, qui était que qu'un acteur, ça doit être naturel, ça ne se dirige pas. La dire, on, pas de direction d'acteur. Non, mais... Pas la peine, apprends ton truc, tu déclames, tu récites, bon, du moment que tu as ton texte, on s'en fout. Enfin, C'est vraiment considéré comme quelque chose de pas noble du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas mais, de travail. Mais c'était encore un artifice euh, d'imaginaire, de, de création, de machin, gna gna gna, caca. Ou, ou, alors, ou, alors, ou, alors, ou alors ce qui existe aussi, mais qui peut être bien fait, mais qui ne peut pas être une école pour, tout un, pour toute une production cinématographique. Il y avait aussi une tradition, on va dire, de la théâtralité oui, ou de la littéralité. Une école de la théâtralité euh, qui, euh, qui qui qui peut être une impasse, qui n'est ne pas systématiquement mais qui peut l'être. Et ça, et ça, je pense que les nouvelles générations de réalisatrices et de réalisateurs euh, sont revenus parce que, euh, notamment, euh, ils ont, ils, ils, elles et nous avons été euh, éduqués, effectivement, à cette, à cette, au contraire, à cette école américaine euh, et, à ces, et à ce jeu euh, au, qui n'était pas, pas du tout l'école naturaliste française, un peu surannée, avec, avec cette diction si particulière où on a l'impression qu'effectivement, les acteurs découvrent leur textes et qu'ils n'ont jamais répété, quoi. Voilà. Oui, alors après, il y a aussi, il y a aussi un truc euh, là-dessus euh, qu'il ne faut pas oublier, tu, tu, tu le disais très très bien en, en préambule. Euh, oui, on a aussi perdu l'habitude d'entendre notre langue. Ouais, Et ouais. entendre, voir un, un personnage en français qui crie sur un ⁇ Attention, des monstres !⁇ Tout de suite, on se dit ⁇ C'est débile, il le joue mal. Oui, alors que... Si vous, si vous regardez de manière un peu dépassionnée une scène dans n'importe quel Marvel, je vous mets au défi de trouver quelqu'un quelqu qui joue autrement que comme un gant de toilette. Quoi. Mmh. Moi je suis toujours fasciné par Chris Evans qui a toujours l'air, si tu veux, mais, mais vraiment d'avoir un énorme problème de transit. Quoi. Même dans les scènes drôles, il y a... <rire> Et c'est très compliqué. Et dans ce que je veux dire, c'est qu'il y a une école américaine du jeu qu'on a pris pour... C'est ça, jouer la comédie, c'est ça qui colore des personnages. Et, et tu vois, par exemple, moi, je sais que quand j'avais euh, 16 ans, 20 ans, enfin l'an dernier, quoi, je, je, je, je, voy... je voyais la bande-annonce d'un dépléchin, mais j'avais envie de m'arracher les yeux euh, plusieurs fois, et, enfin les oreilles en l'occurrence. Et, et puis, à un moment, j'ai grandi, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'était pas du naturalisme, c'était un jeu qui était une technique de jeu, une manière de proposer des personnages, de les faire jouer, de les faire exister. et qui je pense a fait beaucoup de mal parce que beaucoup s'ils ont essayé de le reprendre et s'ils sont cassés les dents mais en fait quand tu rentres dans cette musicalité là elle a des qualités intrinsèques, elle a ses beautés et, et en fait voilà il faut aussi bien se garder de, de, de, dire, de jeter le bébé avec, avec l'eau du bain mais enfin je suis d'accord avec toi, oui il y a un énorme renouveau chez les jeunes comédiens mais, mais en fait c'est tout bêtement je pense de dû au changement de génération quoi, c'est de, de nouvelles modes, de nouvelles façons de faire et forcément euh, on se sent plus en prise euh, avec des comédiens qui peuvent avoir 15 ans de moins que nous mais qui ont une manière d'incarner, une manière d'être au monde qui finalement est assez proche, que des comédiens qui ont notre âge mais qui ont été à une école où ils, où ils sont en fait la queue de comète euh, d'un de, euh, de, post-nouvelle vaguisme un peu purulent et, et où effectivement tout d'un coup ça donne ça fait un choc quoi, quand tu vois euh, tous ceux qui ont moins de 30 ans, qu'ils soient dans du cinéma indépendant ou pas d'ailleurs en France, il y a un Renouvellement du phrasé euh, et même de la physicalité, on sent qu'on leur fait. On je ne sais pas si. Alors, moi, je ne connais pas du tout les formations de, de comédiens et de comédiennes, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas comment ces formations ont évolué ou pas, mais on sent que dans la physicalité de nos comédiens, il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi. Ouais. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, ça, ça permet également de boucler avec ce qu'on disait sur l'habitude qu'on a prise et la mauvaise habitude, en fait, de tout jauger à travers le prisme de l'imaginaire américain. Et Simon a parfaitement raison, et je suis tout à fait d'accord avec ça. On a perdu l'habitude d'entendre notre langue et d'appliquer notre langue, finalement, euh, au genre, et, et c'est exactement là-dessus qu'il faut aller en fait. Au contraire, il faut, il faut montrer que nos, que, que, que nos comédiennes et nos comédiens sont tout aussi bons si ce n'est meilleurs, que les réalisatrices et les réalisateurs savent les diriger et qu'il n'y a pas de ridicule à dire « attention derrière toi un monstre en français » et qu'au contraire, peut-être même que ça peut te foutre la trouille en fait. Et eh oui. Une toute dernière question Alors, alors il y a eu une il y a eu une superbe vague fin des années 90 fin non, des non, années 90, début, début, de, début, de, début de, 2000 début 2000 jusqu'à jusqu'à après aux environs de 2010 qui s'est pas mal asséchée. je vous avoue que je alors Grosso modo, pour dire, l'Espagne a encore une cinématographie. C'est pas, on n'est pas au niveau de catastrophe thermonucléaire de l'Italie, par exemple, euh, ou de l'Allemagne, mais, mais, mais, ça reste assez fragile encore. Et alors, je saurais pas vous dire, je connais pas exactement le détail. Est-ce que c'est dû à des changements législatifs, économiques Est-ce que c'est le public qui plébiscite moins ce festival Mais oui, il y a eu une tradition du cinéma de genre ou du cinéma, on va dire, du cinéma fantastique espagnol, euh, qui était vraiment un super artisanat, quoi. Et je, quand je dis ça, je veux dire, c'est pas du tout un truc euh, condescendant ou péjoratif. Je veux dire, avec un soin dans la transmission de génération en génération, d'une excellence technique, d'une maîtrise aussi bien des codes de narratifs que de la photo, que du montage, que de l'interprétation, euh, qui semble s'être un peu asséchée. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal à vous, à vous dire quelle est exactement la raison, parce que je ne me suis pas penché sur la question, mais effectivement, depuis une petite décennie, ça s'est quand même bien calmé, ça a plafonné, euh, on va dire, les recs ont été vraiment le, oui. le grand sommet de tout ça, et ça s'est un peu calmé. Il y, a eu, il y a eu les recs qui ont, qui ont, qui ont beaucoup marché, mais euh, bon, ça, ça, ça a commencé avec Amenabar et puis bien aussi, sûr. la génération, etc. Non, ce qui était intéressant, c'est que ce, Là pour le coup, le cinéma espagnol et ce le, le cinéma espagnol, enfin tel que je le connais, tel que je l'ai vu moi de ces années-là, c'était aussi un cinéma qui allait parler de, du franquisme, c'est aussi un cinéma qui allait parler des Tout légendes en Galice, c'est aussi un cinéma qui allait exploiter son imaginaire. Et c'est, je pense, que c'est c'est pour ça que je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ce cinéma à un moment donné a fait émerger des réalisatrices et des réalisateurs parce que prenait à bras le -cœur son, son, son folklore, sa légende et ses traumatismes. Et oui, ça, je ça donnait d'assez beaux films et alors après voilà mais je voudrais pas dire de bêtises parce que je, du coup là j'essaye de, de, de me souvenir un petit peu j'ai peur de dire une bêtise mais si ma mémoire n'est pas trop mauvaise euh, un des principaux piliers euh, en Espagne à ce moment là de ce, renouveau, enfin de ce renouveau de cette excellence du cinéma fantastique et où était la société Filmax euh, qui, était, euh, qui était un distributeur notamment mais qui était extrêmement engagé euh, tous les distributeurs sont pas ultra engagés dans la fabrication des films là c'était le cas et ils, je, je ne sais plus s'ils ont eu des soucis financiers si on était en partie rachetés mais en tout cas voilà ils ont, on va dire la structure a beaucoup changé et je pense qu'il n'y a peut-être tout simplement pas encore d'acteurs de, euh, de l'industrie cinématographique espagnole qui sont en mesure de, de prendre la place qu'ils ont un peu laissée. Mais je, voilà, j'ai je, je, je, je, peur d'être imprécis, de vous dire des bêtises, mais j'ai le souvenir d'une situation de, ce, de cette nature-là. Mais J'espère que je ne vous dis pas de conneries. Une question aussi, peut-être sont partis d'attirer les réalisateurs les et alors les réalisateurs oui, et je te dirais, c est, c est, mais pareil, là je c'est de la. C'est au doigt mouillé que je dis ça. Euh Oudoué, mouillé. Bref, euh, tout simplement, oui, il y a effectivement des réalisateurs qui sont partis s'essayer euh, outre-Atlantique, mais quand tu as une telle euh, profusion de production dans un genre, je pense que tu as toujours des nouveaux venus, en fait. tu vois Et, euh, et, et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de nouveaux aspirants derrière eux, en fait, c'est ça que je veux dire. Et, et c'est pas parce que euh, Juan Antonio Bayona, à un moment, dit, euh, ok, c'est parti, euh, The Impossible, Monster Calls, et puis euh, la série du Seigneur des Anneaux, allez, ouais, adieu, qu'il n'y que a personne derrière qui a envie de, de continuer ce qu'il qu fait, je pense que c'est plus un problème d'outils industriels. Et ça se trouve, ce pas du tout. On, il va falloir qu'on qu qu file euh, dernière, bah, une toute dernière question. Il paraît qu'il faut qu'on aille voir des films. Pour parler d'industrie, je voulais juste, c'est une question assez vague, sur les thématiques, comment est-ce que vous voyez les thématiques changer C'est un truc assez subjectif. Alors, les thématiques de qui, de quoi de cou... Ah, c est, c est... ah oui, je veux dire oui. Je... De cristal, c'est matin que tu l'as fait. j'ai des très, images. C'est très, c'est très. Ouais, des non, non, ouais, non, non, non, je... Retiens-toi. On, on a réussi à rester à peu près digne jusque là. On... Il ne faut pas qu'on foute tout en l'air à la dernière seconde. Euh... C'est très, très, enfin, très difficile parce que, alors, je, vraiment, moi, je, je serais bien incapable de dire. Oui, oui. Si, si, ce que je pourrais te dire, ce serait, ce serait formidable, c'est qu'il y ait toute une nouvelle génération de jeunes réalisatrices et de jeunes réalisateurs qui travaillent le fantastique français dans la veine de l'horreur. Euh, non, non, mais voilà. si, alors moi, moi, je, moi je peux te dire un truc, euh, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Par contre, il y a un truc dont je suis extrêmement curieux, euh, et attention, je ne parle pas du cinéma de confinement, dont on a eu quelques exemples sinistres ces derniers mois, mais enfin, il s'est quand même passé un truc au niveau mondial, mais qui a été vécu dans à peu près tous les pays du monde, qui a été vécu comme quelque chose d'angoissant, de, de terrifiant, euh, parfois de violent, parfois de dictatorial pour certains. Je parle du ressenti, attention. Ce que je veux dire, c'est que non seulement je suis curieux de voir comment ça se traduira dans le cinéma, parce que ça va bien un moment se traduire dans le cinéma et dans le cinéma de genre, et je suis extrêmement curieux de voir quelles seront les différentes incarnations, les différentes, euh, oui, les différents échos de ce qu'on a connu ces trois dernières années, euh, dans le cinéma américain, dans le cinéma mexicain, dans le cinéma espagnol, dans le cinéma français. C'est-à-dire que là, on va être confronté à un truc qui est quand même un peu unique euh, dans l'histoire du cinéma, en tout cas qui arrive rarement, c'est que toutes les cinématographies du monde ont, ont été traumatisées en même temps par le même truc. Qu'est-ce que ça va donner, et qu'est-ce que ça va donner de différent d'un pays à l'autre Je n'en sais rien, mais je suis très curieux. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu.